Je ne qu Parce que c'est l'équipe qui de, de la région. On aura un autre plateau, sur je le Jambour. Nous avons quatre ans. Si vous avez vu le baril, vous a vu 4 ans Si hmm. vous je le baril. baril. C'est ce que été, mais mais le discours du présent, a bah, de dire le président, dire. Je veux dire un acte. que Est-ce que Mais si fait m'a et budget pour sélectionner des gens il faut impliquer les présidents des ASC Les présidents le président ASC au minimum ont trois personnes Si le, le comité d -d je pense que nous on veut douger d'une ligne ligée ASC plus Étonne ils sont venus à la base. Parce que nous faisons magnifiques. Nous ne regarde presque les gens ouais. qui pas nous avons fait des c'est de mmh. un Nous avons fait fait des choses Nous fait Nous football fait Nous fait magnifique Nous le Mm -hmm. Fille le code mm -hmm. mm -hmm. fait qu'on voit que manque l'eau là et d'une rame là non le bari d'un nom de réunion de réel et de nom de réunion impliqué tout le monde fille mm -hmm. même les chauffeurs qui ont des regroupement, d'émission ils ont impliqué sur le diamant il y avait des aïcs qui ont impliqué sur le diamant regroupement. Mais alors pourquoi pas, pourquoi pas? Fait le temps l'eau le monde n'est d'elle soit il a fraction d'équipe de bon boulot n'a pas des gosses qui sont ici à l'Oga, et ce tour presque tu avais plus de Sur les 25 jours, tu vas avoir 15 jours. Non, mais on n'a pas dit. On n'a pas dit. pas On n'a pas dit. Je ne sais non de no, Non, no, ne <Planet> le ah, sais de Parce que vous euh, savez que de faire ça. Vous avez besoin de faire de de de non, attention, il y Il am anglais? ce que On a vu les Amalek ici. Le est tout. de Casablanca. Il est venu ici. Avec des internationaux. Il faut que nous, à la base. Il faut que nous gens Pour tout le monde. Pour notre vie. mais il faut revenir à la base. À la base, donne-moi implique il y a c'est des hommes de confiance, que Ici, il y a des têtes ici. Mais il y a des Très bien, bien. Nous Ça ma Comme m. ça, très, très bien. Par. nous, nous Attends. nous avons jouri, mec, vi. Nous cadre de football. nous un espoir. Ah, Non, espoir alors. Espoir, mon lafi. Non, d'abord, mon travail? parce que espoir. Comme on. D'accord. équipe. D'accord, nous, nous n'avons à la base, nous faisons pas à Pod, mais nous demandons a demandé, que nous avons une équipe faillante, nous avons des boys nous avons commencé à sélectionner des jeunes qui ont des l'espoir nous leur ont donné un salaire, qui leur ont Ils ont 50 000 francs, et ils n'ont pas le droit. Mais ils peuvent entraîner, régler quelques problèmes. De petit à petit, ils progressent, progressé. Dans deux ans, trois ans, mais tu as une équipe faillante. Mais c'est comme ça, les mais nois, les enfants, ils ont issu, Il le dire. Pourquoi ils ont issu nice. C'est un objectif, de objectif, objectif ensemble, ils ils Non. ils ont ah, <mitad> <infinitely heart -zus> Non. Non. veulent dire pourquoi ils ont C'est un objectif. C'est Non. c'est c'est normal. Mais attends, attends. Je suis de que je suis Mais il faut que je suis en train dire que je suis de dire je suis en train de me des que je suis en train de il faut avoir un projet, avoir un, un management. Vous d'ici deux ans, trois ans, mm -hmm. tu es au bout pour gagner quelque chose. Très bien. Mais bon. nous, on goulés c'est un miracle. On aura un